Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85 encore une fois dans le Taz Atelier J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et que tout le monde va être à l'écoute euh, J'ai un produit à vous présenter, je pense que c'est aujourd'hui euh, pour l'instant le meilleur quad de sa catégorie que j'ai pu tester, que j'ai pu avoir entre les mains euh, J'espère que ça va vous faire plaisir, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière euh, Non seulement je vais vous faire la présentation d'un appareil mais je vais aussi vous expliquer ce qu'on doit faire quand on reçoit un quadresseur, surtout dans les premières fois, parce que euh, parce que quand on est habitué, on, on sait ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on reçoit un appareil raisseur en BNF ou en RTF quand on l'a commandé Bah écoutez, on va le voir ensemble. On va faire un déballage euh, comme si je venais de le recevoir, même s'il est déjà paramétré. Euh, si D'ailleurs, j'ai eu aucun souci avec au niveau paramétrage. C'est vraiment un superbe engin. Donc, je vous présente le Vi. Fly, vous connaissez V-Fly maintenant, je vous en ai déjà parlé, on a vu ensemble le R-130 qui marchait déjà plutôt bien. Euh, là je vous présente le X-150, c'est un pur engin, c'est un truc de fou. Parce que euh, parce que c'est un, bah, comme son nom l'indique, un 150, euh, mais qui est très léger et qui a des hélices de 4 pouces, vous allez voir. C'est un petit monstre au niveau puissance, au niveau maniabilité, au niveau finition, il est plein de nouveautés. Il est, il est plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre d'engin, et, euh, et ça fait vraiment plaisir, vous allez voir. Donc c'est parti Alors déjà, quand on reçoit un engin, euh, bah, on sait comment on l'a commandé. Si on l'a commandé en BNF, on sait logiquement avec quel récepteur on l'a commandé, s'il est livré avec un récepteur. Euh, donc on peut déjà jeter un œil sur la boîte pour voir s'il y a une indication quelconque. Donc là, rien aucune indication, moi je sais que je l'ai commandé en FR Sky, bien évidemment euh, puisque j'ai la jumper T8SG et que j'en suis super content euh, entre nous, la seule petite modification que j'ai fait, je vous en avais peut-être déjà parlé euh, sur la jumper, c'est simplement mis à part le trou pour atteindre l'USB parce que moi j'ai les premières séries euh, j'ai simplement mis une antenne un petit peu plus longue que celle d'origine qui était euh, grande comme ça à peu près et franchement euh, j'ai jamais eu de soucis, et j'ai pas changé l'antenne parce que j'avais des problèmes, j'ai changé l'antenne parce que j'en avais une d'avance qui était plus longue, donc c'est tout ce que j'ai fait dessus, et pour l'instant j'en suis très content, que ce soit avec les FS A8S ou avec euh, les FR Sky XSR, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc première chose quand vous ouvrez, vous trouvez la petite notice, bon, qui est très bien détaillée chez VFly, en papier glacé, donc c'est pas un vieux bout de papier journal et vous avez bien sûr tout le descriptif alors euh, bien sûr vous pouvez regarder la vidéo, je vais vous expliquer de quoi de quoi il se compose mais première chose à faire c'est vraiment jeter un oeil à la notice euh, donc on vous explique aussi pour le RTF puisqu'il est livré en RTF avec une, une radiocommande Radiolink comme vous pouvez le voir ici, donc il sera tout prêt avec les switches déjà configurés qui ne vous empêche pas de reconfigurer selon vos préférences, bien sûr. Euh, il vous donne des renseignements sur la batterie, sur comment fixer l'antenne VTX, euh, tout plein de petits renseignements qui peuvent être intéressants, et la méthode de bind également, Donc que ce soit avec FRSky, FlySky ou DSM, c'est généralement la même méthode, je vais vous l'expliquer bien sûr. Euh, les petits outils pour comment démonter les hélices, comment les monter, et puis euh, de quoi se compose l'appareil les différentes fonctions et les, euh, des boutons que vous allez pouvoir trouver je vais vous expliquer tout ça euh, déjà je vais vous parler de la config de ce petit engin vous l'avez ici sur la notice c'est pas compliqué vous avez une carte Omnibus F4 avec un CPU de 168 MHz donc ça tourne plutôt bien vous allez voir euh, on voit qu'il tourne sur Betaflight on voit également qu'il a un OSD configurable par Betaflight euh, des moteurs qui sont des moteurs de marque des 1406-3300 kV pour un pour un petit 150, c'est plutôt costaud <rire> des renseignements sur le Giro également sur l'ESC je pense qu'il est un ESC 4 en 1, euh, 20A qui va sur euh, BLLI. Et, euh, et donc 20A, bah, c'est 3S, 4S sans aucun problème. Les moteurs également. Donc ce quad est fait pour voler en 4S. Mais rassurez-vous, vous pourrez le prendre en main en 3S si vous voulez dans un premier temps. Euh, et une super caméra. Caméra qu'on connaît qui est une Foxir. Donc c'est Super HAD2 en CCD 1 tiers avec un capteur Sony. On connaît les caméras Foxir maintenant. On sait que celle-ci est plutôt bonne. Et vous allez voir. Qu'est-ce qu'elle est bonne <rire> Au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas encore une fois, euh, c'est un des meilleurs rendus qu'on peut avoir. Euh, le VTX, lui, il est configurable en trois puissances différentes. 48 canaux, mais euh, vous pouvez avoir 25, 200 et 600 milliwatts, ce qui est énorme. Euh, et vous allez voir que la résolution est propre et que euh, le rendu et la réception est tout aussi propre. Je vous dis, j'ai halluciné. Bref, notice... À lire, même si c'est en anglais, essayez de décrypter, essayez de vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Ça va vous aider pour la suite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver bah Une petite pochette d'outils, une clé, des clés à laine, ainsi qu'un petit euh, un petit bandeau de fixation qu'on connaît. Ici, c'est du scratch, tout simplement. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé, puisque je préfère l'anti-dérapant. Bon, moi j'ai déjà commandé deux lentilles dérapant. je préfère mettre ça sur mes batteries euh, sauf quand c'est tout petit et qu'il y a besoin vraiment d'une plus grosse accroche Les lentilles dérapant pour moi c'est un des meilleurs compromis euh, vous allez avoir un jeu de quatre hélices supplémentaires des bleus et des jaunes montés et vice versa et on va tout de suite atteindre l'étage inférieur voilà et on découvre notre petit v-fly 150 quel beau joujou alors à première vue quand on le déballe, on se dit, oh là là, c'est tout fin, c'est tout petit, euh, au premier choc, je vais le casser. Eh <rire> bien, figurez-vous que pas du tout, c'est hyper résistant, on a un châssis hyper costaud. Alors, on se rend compte tout de suite que la taille des hélices est monstrueuse par rapport à l'engin, s'ils ont réussi à faire ça c'est justement grâce à ce montage comme on n'a pas de châssis carbone qui fait le tour, vous vous doutez bien que là les hélices ne passeraient pas, euh, là si les hélices passent c'est tout simplement qu'ils ont fait un montage un peu particulier euh, donc je vais vous montrer ça en macro tout de suite pour vous détailler l'intérieur du drone Hop, puisque vous me l'avez réclamé je sors également la petite antenne c'est tout ce qui reste dans le carton donc je vais pouvoir l'installer tout de suite, antenne en RP SMA. Tac, elle est fixée. Un petit coup de pince rapide pour l'assurer. Tac, forcer, mais pas trop. Et voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça en macro. Vous me l'aviez réclamé. et bien écoutez, j'ai fait un petit investissement pour pouvoir vous montrer des images en macro euh, j'ai pris ça chez TomTop c'est un petit caméscope Andower ils ne sont pas très très chers euh, celui-ci fait de l'interpolation euh, en 4K donc je ne suis pas là pour vous parler de ça mais euh, je, je l'ai pris surtout pour euh, la, la position macro qui va me permettre de vous montrer des choses beaucoup plus précisément et beaucoup plus propre donc c'est parti je lance l'enregistrement donc voilà l'enregistrement est parti donc je vous présente le petit engin de très près alors on va commencer par les bras par le châssis, alors le châssis il a l'air tout fin comme ça, mais il est hyper impressionnant, alors j'espère que ce sera net sur la vidéo, il faut que je trouve la bonne distance pour vous montrer voilà, on a un très très très bon carbone, 3K bien sûr avec des bords chanfreinés et, et écoutez moi bien, on est en 5 mm d'épaisseur sur le bras pour 6 mm de large on a un, une grosse section rectangulaire qui est super costaud et, euh, et super rigide donc là au niveau des bras aucun souci euh, les bras sont fixés eux ici par cette petite vis et rentrent jusqu'au milieu euh, pour aller faire une croix au milieu de l'appareil on a un vrai X pour ce petit quad donc on le voit hein, facilement, euh, voilà c'est un vrai X donc les hélices sont très proches les unes des autres mais ne, ça ne pose aucun problème Tac. donc on voit ici qu'on a un ESC 4 en 1 avec des soudures très accessibles pour, au niveau des, des moteurs donc très facile à changer un moteur si vous avez besoin vous n'aurez pas besoin de démonter quoi que ce soit pour aller ressouder un nouveau moteur euh, juste au dessus on a la carte de vol donc je vous ai dit F4 euh, qui fonctionne en Omnibus F4 donc très très bonne petite carte de vol aussi, avec le micro USB à l'arrière très accessible. Alors, euh, petite modif que j'ai fait, la seule modification que j'ai fait sur ce quad, parce que quand on reçoit un quad, il faut automatiquement l'inspecter, faire le tour, voir s'il n'y a pas un fil qui pendouille, qui va aller pouvoir se prendre dans les hélices, qui va, euh, qui va pouvoir se décrocher ou autre. Donc bien faire une, inspe une inspection totale du quad et faire un petit peu travailler sa logique et ses méninges. Euh, et là, soit de la colle à chaud, soit de double face, soit des Colson, des, des, des colliers riselants. Euh, mais il y a toujours moyen de fixer quelque chose. Dites-vous bien qu'en vol, le moindre petit truc qui va venir toucher les hélices ou un arrachement un arrachement de batterie suite à une chute, euh, il vaut mieux anticiper tout ça pour avoir moins de problèmes. Donc la seule chose que j'ai modifiée sur cet appareil, c'est ici... Niveau de euh, l'XT30, donc logiquement l'XT30, je vais pas vous le redéfaire maintenant. L'XT30 est soudé ici simplement plus et moins. Et le fil pendouille, hop, avec l'XT30 au bout. Et ben écoutez, comme vous pouvez le voir, on a deux plaques de carbone ici, euh, la plate inférieure, et vous avez juste l'espace pour pouvoir insérer les fils qui a sur l'XT30, pousser l'XT30 un petit peu à l'intérieur là et fin du fin, vous avez j'espère que vous le verrez il euh, faut que je le voie moi pour que vous le voyez vous <rire> vous avez deux trous sous la plate qui sont là, là qui sont déjà faits, donc j'ai simplement passé un colson ici, rentré mon XT30 entre les deux plates et fixé le colson au dessus et là maintenant l'XT30 ne peut plus sortir et est vraiment bien fixé vous le verrez peut-être mieux comme ça mais là on n'a aucun risque de se prendre dans les hélices et euh, en cas de chute euh, beaucoup moins de risque d'arrachement bien évidemment parce que là du coup l'XT30 est vraiment vraiment bien fixé donc voilà pour ça euh, on va monter d'un étage c'est pas évident d'avoir la netteté voilà ici on va arriver à, euh, au VTX tout simplement alors on pourrait se dire que l'antenne est fragilisée ici parce qu'elle est vraiment exposée en cas de choc mais chose qui est très intelligente c'est que euh, même s'il n'y a pas de play carbone entre et autour euh, des fixations On a quand même une plate ici sur le dessus Et en fait euh, l'antenne est passée à l'intérieur de cette plate Pour être fixée sur le VTX qui est en dessous Donc même en cas de choc assez violent bah, J'ai l'impression que c'est plus l'antenne qui va prendre Et pas la fixation Puisqu'on est, pass est passé à l'intérieur de, de la plate carbone qui est au dessus donc pour moi, encore un, un gros, gros gage de résistance. Donc le VTX dont je vous parlais tout à l'heure, on va plutôt regarder ce côté-là. Très sympa. On a un petit bouton d'accès qui dépasse très, très peu ici de la play, Donc très facile d'accès sans être vraiment très exposé, je pense. Alors à moins de ne pas avoir de chance et de venir taper sur le bouton, bah vous allez changer de canal tout simplement. <rire> Mais je pense que vous serez par terre à ce moment-là. Donc vous vous en rendrez compte facilement. Donc 48 canaux, bien sûr, et comme je vous disais, euh, 3 puissances au choix. Et vous avez, chez v c'est commun maintenant, on a l'habitude, vous avez ce, ce gros afficheur sur l'arrière qui va vous donner non seulement euh, le canal sur lequel vous êtes, mais aussi la puissance euh, que vous voulez au VTX. C'est-à-dire que les 48 canaux, le seul petit inconvénient, c'est que vous devrez les passer un par un en appuyant sur le bouton vous n'avez pas de position bande ou canot, euh, il faudra simplement passer les canaux un par un, mais bon une fois que vous êtes dessus, vous êtes dessus. Et pour, pour changer les puissances, vous devrez maintenir pendant 3 secondes ce petit bouton et vous allez choisir entre la puissance donc P1, P2 ou P3 sur ce petit afficheur et vous aurez automatiquement 25, 200 ou 600 milliwatts pour le VTX. Euh, vous aurez également sur cet afficheur dès que vous allez brancher la batterie, vous aurez la le voltage de la batterie donc si c'est une 4S euh, vous saurez si elle est chargée complètement et quand vous allez vous poser vous saurez également quelle puissance il reste dans la batterie exactement. On en arrive à la partie supérieure ici on a notre petit euh, récepteur euh, FR Sky XSR donc c'est la première chose on va dont on va s'occuper aujourd'hui bien sûr euh, en priorité c'est le bind avec la radio mais il y a quelques petites choses à savoir avant. Euh, dernière petite chose, euh, on va pouvoir enlever la macro, je pense. Je vais peut-être vous montrer la caméra tout de suite. Donc la petite caméra Foxy, pour certains vous la connaissez déjà pas mal. Donc caméra CCD, capteur Sony qui est monté sur un, sur un contour métallique ici Qui est fixé sur la plate en carbone, donc autant vous dire que la caméra est plutôt bien protégée. Bien sûr, on peut venir taper sur la caméra, mais elle est vraiment bien protégée autour et on a vraiment le choix de l'angle. On peut mettre autant en débutant ici que vraiment en mode expert et monter pratiquement à 60 degrés si on veut, <rire> même si c'est énorme. Et c'est ce petit support en métal peut aussi vous servir à mettre une petite caméra. Je vais vous en parler très très vite. Donc voilà pour le, le détail de ce petit appareil. Pareil, euh, j'en arrive en dessous quand même, assez sympa. Euh, C'est la première fois que je voyais ça sur un engin. Euh, on a l'habitude de voir quelquefois des petits morceaux de carbone ici euh, pour retenir la batterie. Bah là non seulement on a un bon petit bout de carbone, mais en plus équipé de quatre petits patins ce qui fait qu'une fois que votre batterie est fixée bah vous aurez un petit support pour poser votre, votre quad il ne va pas être tout bancal donc c'est plutôt pratique aussi et puis comme je vous disais l'anti-dérapant que moi j'ai mis ici euh, j'ai mis une grosse partie puisqu'on n'a aucune vis qui gêne sur le milieu on n'a que les quatre vis, les quatre boulons sur les côtés donc l'anti-dérapant vraiment indispensable euh, pour éviter de, de perdre les batteries en l'air euh, parce qu'on l'a mal fixé ou mal serré donc euh, petite indication sympa aussi c'est cette antenne, Vous voyez, c'est rigolo donc en fait on a une double antenne sur le FR Sky, on le connaît celui-là, on a deux sorties d'antenne mais là ils nous ont mis une gaine thermo pour passer les deux l'un dans l'autre pour éviter d'aller venir toucher les hélices ou autre. Moi je me suis dit ça va peut-être gêner la réception on a l'antenne VTX, on a les deux antennes qui se touchent, et eh ben pas du tout <rire> ça marche super bien au niveau réception j'ai été assez surpris d'ailleurs un petit peu halluciné euh, c'est du FR sky donc j'ai mis en route le RSSI alors j'ai fait les vidéos si je vous parle de cet engin là comme ça euh, c'est que je suis allé voler avec hein. j'ai fait une sortie avec trois batteries euh, un petit vol à vue, je vous mets ça juste après bien sûr, mais euh, mais j'ai testé et j'ai testé, j'ai poussé un petit peu, le signal RSSI ne bouge pas, euh, on peut pousser, moi je suis allé à plus de, un peu plus de 200 mètres, aucune perte au niveau réception que ce soit de la caméra ou euh, je vous l'avoue j'avais mis en 200 mW parce que j'avais l'intention de pousser un petit peu, je voulais tester la réception, donc bah, aucune perte que ce soit au niveau de la vidéo ou au niveau de l'appareil avec la petite jumper, tout se passe super bien, on a vraiment un très très bon signal RSSI. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le signal RSSI, c'est sur certains récepteurs, comme FrSky, euh, vous avez une, une liaison qui se fait entre la, la radiocommande et euh, le récepteur, et ça va vous donner une petite indication sur la puissance du signal que vous avez entre les deux donc dans l'affichage osd vous pouvez afficher ce rssi de façon à voir si le signal baisse et là au lieu de pousser bêtement si votre signal il baisse un petit peu au lieu d'aller de plus en plus loin ben, vous savez qu'il faut se rapprocher parce que vous allez pouvoir perdre le signal là même à 150 ou 200 mètres j'étais encore à 90 de signal rssi donc j'avais vraiment toute la place oh, à part si au bout de 250 mètres ça descend à zéro, mais bon ça m'étonnerait quand même donc voilà, que faire quand on reçoit un appareil comme ça euh, première chose c'est parti, on démonte les hélices super important avant tout le reste donc c'est parti donc là on a deux boulons noirs deux boulons gris vous le savez maintenant les boulons noirs se dévissent dans le sens inverse donc boulon noir, ça se dévisse comme si on vissait <rire> et les boulons gris se dévissent dans un sens normal donc hyper important première chose à faire démonter les hélices alors bien sûr repérez bien les hélices hein, vous avez des, des repères que ce soit sur la notice ou même sur les hélices directement. Les hélices sont des dalles propres en, euh, que je dise pas de bêtises, 40-45. Donc des 4 pouces sur un engin comme ça. Alors... Euh la chose énorme sur ce petit engin qui a des hélices de 4 pouces, c'est son poids, il fait 179 grammes, 180 grammes sans la batterie, donc avec la batterie, on va mettre des batteries généralement qui font entre 40 et 70 grammes, on n'atteint pas les 250 grammes pour cet engin qui est en 4 pouces, et c'est pour ça qu'on a tellement de puissance donc euh, voilà, voilà pour, pourquoi il est hallucinant, parce qu'ils ont réussi à mettre des hélices de 4 pouces et des moteurs hyper puissants euh, sur un petit engin qui fait 150 mm et très peu de poids, puisqu'on a très très peu de, de carénage encore une fois, et, et c'est ce qui lui donne sa grande puissance et sa, et sa maniabilité. Donc ça y est, j'ai défait les hélices, c'est parti, on va pouvoir s'occuper du bind donc on prend une petite batterie 4S ici, donc là c'est une Zob Power, vous la connaissez, 70C en 750 mAh. Et pour le bind, c'est tout simple, vous avez toujours sur les récepteurs, euh, vous avez toujours un petit bouton. Alors c'est soit il est directement sur le récepteur, soit quelquefois les récepteurs sont branchés sur l'engin et le bouton est sur l'engin. Donc repérez sur la notice où est votre bouton de bind, bien évidemment. Donc pour binder, c'est simple, Donc le petit bouton là est ici. Donc j'ai juste à appuyer sur ce petit bouton. Je mets deux trois petits coups pour être sûr d'avoir le petit clic. Mais avant, je vais préparer ma radio. Donc j'allume ma radio-commande. Tac. Et donc j'ai créé déjà le Vifly 150. J'ai simplement copié un modèle existant euh, pour euh, ensuite changer le nom, tout simplement. Tac. Et on va aller sur le protocole ici. Donc j'ai mis en FR Sky X tout bêtement, je n'ai rien changé du tout je n'ai pas été, vous savez que si vous avez du mal à vous connecter en FR Sky X ici, quand vous êtes dessus, vous entrez là, et vous avez AD2 gain, AD2 Gain. donc vous venez ici, et vous allez baisser de 10, en 10. là on est à 100 vous baissez de 10, en 10 si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre XSR, euh, parce que vous allez pouvoir affiner tout simplement euh, la connexion entre les deux là, je n'ai rien changé, on est bien à 100 Tac, et sur les, la puissance d'émission à 150 watts à, 500, à 150 mW, je me mets sur appéré. ici, je maintiens mon petit bouton de bind. Tac. Et je vais simplement. Donc ça aussi c'est l'avantage d'avoir fixé le XT30, c'est que le fil n'est pas pendouillou. Donc c'est beaucoup plus facile à fixer et à brancher. Tac. Ah oui, alors petite astuce. Hop, regardez. Si je branche ici sans toucher à mon récepteur, ici, j'ai eu un, un témoin rouge et après un témoin vert, tout simplement. Maintenant, si je maintiens mon bouton, je le maintiens et maintenant je lâche. Et voyez, du coup, j'ai un témoin rouge et un témoin vert. Ça veut dire que je suis en mode bind. Le récepteur a changé de config. Maintenant, j'ai plus qu'à appliquer l'appairage ici. Tac. Et là, on a un témoin vert fixe, tout simplement, qui veut dire qu'on est appairé. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, il va falloir aller sur Betaflight. Là, on est connecté, on a relié la radiocommande avec le récepteur, mais maintenant, il faut utiliser et mettre en route la communication entre euh, la radiocommande, le récepteur et le récepteur le contrôleur de vol, bien évidemment. Donc, prochaine étape, Betaflight, tout simplement donc voilà on se retrouve sur Betaflight alors bien sûr une fois que vous avez téléchargé Betaflight euh, j'espère maintenant ce n'est plus une extension de Chrome c'est un logiciel à part entière euh, donc une fois que vous avez téléchargé Betaflight pensez bien sûr à télécharger ce qu'il y a besoin pour Betaflight voilà vous avez le dernier pilote CP210X à télécharger vous avez le lien ici où c'est écrit ici vous avez le dernier pilote à télécharger bien sûr ici aussi et la dernière version de Zadig ça ça vous sert si jamais votre appareil Pareil, n'est pas reconnu euh, par Betaflight ou même pas reconnu du tout par votre ordinateur. C'est-à-dire que vous branchez votre quad et vous n'avez aucun bruit à l'écran, euh, bien sûr. Donc ça veut dire que votre USB n'est pas reconnu. Et là, vous aurez besoin de Zadig. Mais on verra ça où vous avez des, des très bons tutos sur euh, Wii Or FPV. Je vous conseille d'aller y faire un tour si vous voulez plus de renseignements. Aujourd'hui, on va voir que ça fonctionne parfaitement bien. On n'aura rien à faire de plus. Donc c'est parti on prend notre petit engin, pour l'instant pas besoin de la batterie, même si vous verrez que euh, certains engins ont besoin d'une batterie pour alimenter le récepteur et donc pouvoir relier la radiocommande avec Betaflight bien évidemment. Donc on va simplement prendre un USB qu'on a connecté à l'ordinateur pour connecter à l'appareil. Tout simplement, voilà, et là automatiquement on est connecté, on voit que l'engin réagit donc tout va bien, alors petite astuce, moi j'ai une petite gamelle comme ça, ça permet de poser les quads toujours à plat, comme ça, euh, bien sûr si c'est plus petit, prenez une plus petite gamelle, <rire> mais même avec la batterie branchée, votre quad sera toujours bien de niveau, ce qui vous permettra tout de suite de pouvoir faire ici euh, un calibrage, calibrer l'accéléromètre, donc on va réinitialiser l'axe, là j'ai mis le quad dans le sens tout droit, donc je réinitialise l'axe pour le mettre dans le même sens, et je vais faire calibrer l'accéléromètre, tout simplement, et on voit le quad qui se remet d'aplomb en fonction de la carte de vol. Tac, Ça prend quelques secondes. Là, ça y est, nous sommes calibrés. Le, le petit onglet est revenu à sa couleur normale. Ensuite, on a les ports, ici, qui sont activés, généralement, automatiquement. Alors, première chose à faire pour sauvegarder votre appareil quand vous entrez dans Betaflight, vous allez venir dans le CLI, ici, et vous allez taper tout simplement « Dump D-U-M-P », vous faites « entrer, et là vous avez tout en fait toutes les infos sur euh, la, les paramètres qui sont dans votre engin de base. Donc vous sélectionnez la totalité des paramètres jusqu'à « Dump » et jusqu'au petit astérix, là, et vous allez faire « Copier », tout simplement. Ensuite « moi, J'ai un dossier qui est tout prêt pour ça, euh, bien sûr. Donc, vous allez créer un dossier sur le bureau, par exemple. Tenez, on va le faire ensemble. Tac, moi j'en ai déjà un, donc je vais pas le <rire> je vais en créer un nouveau. Donc, nouveau dossier et je vais l'appeler Betaflight, par exemple. Tac, je rentre dans ce dossier et là en fait, je vais créer un fichier, un document texte. Tac, voilà, où je vais marquer dump origine du X150 VFly, voilà, tac, une fois que c'est fait, vous prenez votre fichier, vous collez, tout le dump se retrouve collé à l'intérieur, et vous fermez, on enregistre, tac, et vous avez sauvegardé votre dump. Ça veut dire que, le jour où vous avez un souci, vous avez changé un paramètre, l'engin le, ne fonctionne plus, bah vous aurez juste à recopier ce fichier texte, à le recoller à cet endroit-là, endroit tout simplement, et à faire enter et vous allez recharger le tout dernière chose qu'il faudra faire avant de sortir d'ici vous allez taper save ici et vous tapez entrée pour sauvegarder vos, vos nouvelles données donc une fois que ça c'est fait on va pouvoir sortir donc là on ne sort pas bêtement en cliquant on va taper exit et on entre voilà on est sorti donc là j'ai la connexion automatique donc il va se remettre dessus je pense si ça marche pas je repuie je reclique, hop, et nous y sommes. Vous voyez, il est bien d'aplomb, il n'y a pas de souci. Donc, vous aurez tout sauvegardé en cas de problème. On va venir maintenant dans l'onglet « Configuration ». Donc, celui-ci est équipé pour recevoir du « D-Shot 600 ». Donc ça, c'est la communication avec les moteurs. C'est euh, des chaussissants, c'est dans les plus rapides actuellement. Euh, on voit que l'accéléromètre est à 8 kg, 8 kg. Alors ça, euh, c'est relié directement avec la charge computer que vous voyez ici. Il faut essayer de ne pas dépasser les 20 généralement. Euh, si jamais vous avez un CPU ici à 19, 22, 25 n'hésitez ben, pas à baisser un petit peu la fréquence de rafraîchissement du gyro ou la fréquence de la boucle. Tout simplement, celui-ci supporte 8 kg, 8 kg, il, il, il doit supporter même beaucoup plus, mais euh, en l'occurrence là il fonctionne très très bien. Pareil, évitez de faire trop de changements à partir du moment où votre quad marche bien, <rire> c'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, ici j'ai simplement rentré le nom du quad, donc v X150, l'angle de caméra je m'en occupe pas. Et là, on va devoir, première chose à faire, c'est euh, pouvoir relier, bien sûr, le, la radio et l'engin. Donc, on sait qu'il euh, est en S-Bus, pour le FR Sky que j'ai là, euh, vous pouvez avoir un appareil qui est en RX PPM, par exemple. Là, on sait qu'on est en S-Bus, donc on va venir sur... Specsat Sbus ici et vous avez le choix entre plusieurs, euh, plusieurs choses, souvent ça peut être le IBUS e ou le Sbus ou Spectrum pour du DSM par exemple là on sait qu'on est en s donc on va laisser comme ça et, et ensuite on a d'autres petites infos, donc bien sûr euh, les fonctionnalités, donc on va laisser allumer l'OSD ici euh, je vous assure, enfin, je vous rassure, je n'ai rien fait de, de plus que ce qui était à la base euh, l'anti-gravity est coché le dynamic filter est coché donc vous, vous en inquiétez pas, vous cochez tout simplement juste ce dont vous avez besoin. Là, LED strip on n'en a pas, donc on n'a pas besoin de cocher. Euh, et ensuite, c'est pareil, ici, bah c'est quand vous configurez le beeper pour savoir quand est-ce qu'il va bipper ou pas bipper. Euh, personnellement, je laisse, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc j'ai laissé tout ça. Alors, donc, vous pouvez sauvegarder et redémarrer bien sûr, hop, ça se remet automatiquement et petite chose qu'on va faire on va voir tout de suite si le récepteur fonctionne, donc là je vais dans récepteur, et non, j'allume ma radio et je vois que je n'ai rien, pourquoi bah, tout simplement parce que le récepteur a besoin d'être alimenté, on le voit ici qu'il n'est pas allumé, l'alimentation USB ne suffit pas à alimenter le récepteur, donc on va simplement venir brancher, c'est pour ça que les hélices sont défaites, on peut brancher sans aucun souci. Donc là, on est relié. Oh, magie <rire> Ça fonctionne Donc voilà, on a récupéré les canaux, ici. Donc bien vérifier que vous êtes dans le bon sens. On voit qu'on est entre 1030 et 1950. Moi, je suis pas trop mal réglé. Je monte à 2000 et je redescends à 998 pour les autres voix, C'est pareil, je monte à 2000 et 1004 pour le minimum. Euh, pour centrer les canaux, vous le savez, vous allez aller simplement dans les réglages de la radio, euh, dans le réglage du trim, du subtrim, mais on va pas rentrer dans ces détails là sinon la vidéo va durer 6 heures <rire> seule petite chose mettre toujours un petit peu de deadband sur ces deux là moi j'ai l'habitude de mettre à 4 ça permet d'avoir moins de sensibilité au milieu tout simplement si vous n'arrivez pas à vous mettre à 1500 euh, bah, ça permettra de pas avoir d'avoir moins de sensibilité dans le centre des sticks tout simplement donc on peut tester tout de suite si on est dans le bon sens, voyez, le quad réagit parfaitement bien sur le, le petit schéma. Donc, euh, pareil, je vais vous parler du RSSI, oui, vous allez me dire pourquoi j'ai l'auxiliaire 4 ici, ça c'est mon auxiliaire de vitesse, tout simplement, voyez, tac, tac, si je le baisse, mes vitesses ne vont pas à fond, là je suis à 1800, vitesse 2. 1907, vitesse 3, 2011, c'est simplement mon switch de vitesse, vous allez dans ma vidéo sur la T8SG si vous voulez savoir comment je l'ai programmé. Donc notre récepteur est bien programmé, si jamais vous ne voyez pas vos canaux ici, ça veut dire que soit vous n'êtes pas bindé, soit dans l'onglet configuration, vous vous êtes trompé ici euh, dans le iBus e sBus etc. Voilà, logiquement c'est marqué sur la fiche constructeur mais sinon bah, vous passez de SBus à iBus, vous essayez autre chose tout bêtement alors chose que je fais également moi quand je mets un, un quad en route je vais euh, calibrer mes ESC alors quand on est en 10 shots c'est pas la peine logiquement ça se calibre tout seul mais pour une petite vérification c'est tout simple vous allez mettre en multi-shot par exemple ici et vous allez sauvegarder redémarrer voilà, ensuite on va aller dans l'onglet moteur ici. On va débrancher la batterie. Tac, je vais allumer ici les moteurs et je vais monter au maximum ici la, la, le bouton, le curseur mètre. Donc les moteurs sont à fond et là je vais rebrancher ma batterie. Et là, écoutez, on n'a pas le même bruit. Voilà, quand le bruit s'arrête, vous redescendez tranquillement jusqu'au maximum et là on aura calibré nos ESC tout simplement bip bip voilà donc c'est là aussi que vous allez pouvoir tester vos moteurs ici une fois que le curseur est allumé là vous allez pouvoir monter le moteur 1 le moteur 2 et c'est ici que vous allez pouvoir vérifier non seulement euh, l'emplacement de vos moteurs, vous le voyez ici, le 1 doit être là, le 2, le 3, le 4, c'est pareil sur tous les montages en X, et surtout le sens des moteurs. Si jamais, quand vous montez un quad, pas quand vous recevez un quad en BNF, mais quand vous montez un quad, vous avez très bien pu euh, monter un moteur à l'envers, ou qui tourne à l'envers tout simplement, donc ensuite c'est dans BLE que vous allez pouvoir changer les sens, mais c'est ici que vous allez pouvoir vérifier le bon ordre des moteurs et le bon sens des moteurs surtout, donc là c'est fait je peux couper ici, je vais retourner dans l'onglet configuration et maintenant je peux remettre en 10 shot 600 voilà et je sauvegarde, tac <coughs> voilà donc là il est pas droit je le remets droit voilà, je peux même hop, refaire une calibre, peu importe voilà et donc, on va finir avec cet onglet « Configuration ». Donc « Motor Stop », ici, ça c'est si vous l'affichez, enfin vous l'enclenchez, si vous voulez que les moteurs ne tournent pas à la mise en route, vous devrez mettre du throttle pour qu'il qu démarre. Moi, je préfère le mettre comme ça, ce qui fait que les moteurs tournent dès la mise en route, vous savez que vous êtes connecté. Et ça, c'est la valeur, donc c'est le pourcentage. Si vous trouvez que vos moteurs ne tournent pas assez vite, vous montez, mettez un peu plus, il est à 4,5, je crois, d'origine donc moi je l'ai mis à 5, c'est une bonne vitesse c'est le, le ralenti en fait de votre appareil donc ça c'est fait on a remis en 10 shots on va pouvoir sauvegarder et redémarrer voilà donc ensuite une fois qu'on a fait ça hop alimentation et batterie ici donc c'est pour régler bien sûr le VBAT alors pour régler un VBAT hop il va vous falloir un petit testeur comme ça qu'on va pouvoir brancher sur la batterie voilà, et ici on a la puissance totale qui est de 16,4 volts, ici, et là on voit qu'on est à 16,6 volts, 16,7 même, donc on va pouvoir baisser ici d'un cran l'échelle par exemple et sauvegarder, tac, et on est descendu à 16,5, on se rapproche du 16,4, c'est plutôt pas mal, si je remets un petit peu moins ici que je re-sauvegarde là je vais être à 16,3 pour moi c'est un petit peu bas donc je vais laisser à 109 ici, sauvegarder et comme ça je sais que j'aurai la bonne valeur entre euh, la carte de vol et la tension réelle de la batterie euh, moi j'ai réglé à 3,2 et 3,4 ici et dans le masque bien sûr dans l'OSD vous aurez euh, non seulement vous aurez le beeper sur le drone mais vous aurez le retour dans l'OSD qui vous dit attention la batterie est faible <rire> donc on arrive dans les réglages de Pids. Donc ça je vous les mettrai, de toute façon bah, vous les avez là, ça ce sont mes réglages de pit, j'ai pas changé énormément de choses, euh, j'ai juste un petit peu euh, augmenté mes courbes pour être au maximum, pour être presque à 1000 ici en maximum euh, pour avoir un gros répondant, mais ça après le réglage des PID c'est encore compliqué, <rire> on va pas non plus rentrer dans ce détail là euh, mais voilà j'ai simplement euh, vous faites comme moi dans un premier temps allez vous renseigner euh, tout simplement et après euh, bah, vous prendrez un petit peu l'habitude pour le réglage de vos PID mais sinon essayez de prendre des exemples qui sont déjà faits, mais vous pouvez aussi tout à fait voler avec le réglage d'origine tout simplement, et ensuite faire des modifs s'il y a besoin euh, sachez qu'on peut tout de suite je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Voilà, tout simplement, ça ne coûte rien. Euh, baissez un petit peu euh, la dérive, parce qu'on est généralement toujours un petit peu au-dessus euh, de, de, de ce qu'il faudrait. Donc la valeur D, n'hésitez pas à baisser un petit peu, euh, mais sinon, dans un premier temps, ne faites rien, laissez comme ça. Petite indication, euh, pour ceux qui font de l'horizon, c'est-à-dire du vol à vue, et pouvoir faire des figures comme ça, si vous trouvez que votre appareil est trop raide, qui fait des mouvements un peu trop secs c'est ici que vous allez pouvoir changer le 50 et le 75 dans la barre d'horizon ici vous avez la force et la transition donc plus vous rajoutez plus l'engin sera sec et raide et plus vous allez baisser et plus l'engin va être smooth et léger tout doux euh, donc ça c'est le seul réglage que vous allez pouvoir toucher si vous voulez faire du mode horizon tout simplement donc c'est fait on va sauvegarder donc le récepteur, c'est vu, on sait qu'on est connecté, tout va bien. Pendant qu'on est dans le récepteur, on va pouvoir tester les switches. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai mon switch de vitesse. Là, j'ai mon switch de mode, pour moi, mode de vol. Donc on sait que c'est le 3. Là, j'ai le 2, Tac. sur celui que j'ai installé, le beeper. Et là, le 1. Vous entendez <rire> C'est la mise en route. Et comme vous le savez, je fais la mise en route sur le premier écran. Et sur le deuxième cran, j'ai un mode failsafe. Voilà, donc je ne peux mettre en route que sur le milieu de mon premier switch. Donc une fois que vous savez où sont vos switches, donc on voit celui qui bouge ici, c'est donc le signal RSSI. Il est sur l'auxiliaire 12, il est bien mis ici en auxiliaire 12, donc il est activé, vous l'aurez donc dans l'OSD. Ça vous le verrez dans la vidéo tout à l'heure. Hop, donc une fois que c'est fait, on peut aller dans l'onglet mode, et maintenant on va régler ces modes tout simplement. Donc moi j'arme avec l'auxiliaire 1, donc comme je vous l'ai dit, ici, et ma barre jaune d'armement est au milieu. Ce qui fait que quand j'active l'auxiliaire 1, tac, ça, ça le met en route ici. Et si je descends, ça vient ici. Et euh, ça, ça me met en fail safe. Donc vous avez simplement à changer l'auxiliaire que vous voulez utiliser pour tel mode et mettre la barre à l'endroit du switch qui vous intéresse donc ensuite le mode angle le mode horizon donc les modes de vol j'ai mis le mode angle en premier le mode horizon en deuxième et le troisième forcément ce sera de l'accro puisqu'il n'y aura aucun mode de sélectionner. le beeper est sur l'auxiliaire 2 pour moi au bout ici euh, tout en bas euh, pour le switch numéro 2 le fail safe comme je vous disais donc c'est le celui d'armement voyez si j'arme tac je viens ici donc j'arme là et en fait, si je pousse encore, je suis ici en fail-safe, tout simplement. Donc le quad se coupe et bip, bien sûr, pour prévenir. Mais je peux actionner le bip avec le 2, aussi, directement, si je me suis posé et que je cherche le drone. <rire> et puis le r Mode euh, que je mets sur l'auxiliaire 3, donc sur l'auxiliaire des modes, et je le mets dès le mode horizon. Vous voyez, j'ai agrandi ma barre pour qu'il prenne <rire> pardon, le mode horizon. Qui est là. Donc il prend le mode horizon et le mode accro, bien sûr, quand je suis ici. Voilà, et c'est tout ce que j'ai mis comme mode ici. Donc vous avez toute ma config. Donc les moteurs, vous le savez, on n'a plus rien à faire maintenant. L'OSD, ici, vous allez pouvoir euh, programmer votre OSD comme vous voulez. Moi, j'ai mis le mode de vol ici. Voyez, si je passe en horizon... Tac, ça va passer en horizon, mais pas là, bien sûr, dans le masque. <rire> là, vous avez euh, le taux par cellule, approximatif. Là, le taux euh, de ce qui vous reste en batterie. Le temps de vol, de, depuis que vous avez mis en route. Euh, en dessous, ici, on a euh, le, le trottle, Donc, quel pourcentage de trottle, C'est intéressant sur certains quads. Euh, et ici, le signal RSSI que j'ai mis à côté du nom et le, le voltage qui s'allume. Donc là vous choisissez tout simplement ce que vous voulez. Euh, je vais même enlever l'horizon ici, l'artificiel, tac, et je vais mettre juste la petite croix, comme ça. J'aime bien. J'aime bien quand ça ne bouge pas au milieu. Donc voilà, vous choisissez vos emplacements, vous pouvez bouger, bien sûr, les, les affichages, les mettre où vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et je vous conseille, en même temps, d'allumer votre masque, parce que ça va se faire en direct, quand vous allez tout placer, et que vous allez faire sauvegarder ici, vous allez voir tout dans votre masque qui va apparaître comme vous l'avez programmé. Donc à vous de le placer en fonction de votre masque, si c'est un 4 tiers, un 16 9 de façon à ne pas avoir de surprise en vol. Tout le reste, ici, je n'y touche pas. Moi, j'ai juste placé tout ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, Black Box, on s'en fiche. Moi, je ne m'en sers pas pour l'instant. On retourne dans le CLI, tout simplement. Et là, on va refaire notre dump. Dump. Enter. Et maintenant, vous allez pouvoir sauvegarder toute votre configuration. Tac. Copier, encore une fois, comme tout à l'heure et créer un nouveau fichier, dans votre fichier bêta que vous aviez, ici, vous allez créer un nouveau fichier, non pas un nouveau dossier, <rire> un nouveau fichier, tac, et là, ce sera le dump modifié, dump mode, par exemple, voilà, et vous allez coller, encore une fois, tout votre dump à l'intérieur, voilà, ce qui fait que là, vous aurez vos propres réglages, donc voilà, tac on en a fini avec Betaflight. Je pense qu'on a fait le tour. Hop, pensez à taper « Exit ». Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tester l'engin. Donc, on se retrouve au banc d'essai maintenant. On va pouvoir connecter notre appareil. Première chose, on met la radio en route, bien sûr, sur le X150 V-Fly. Nous sommes prêts. Et on va pouvoir connecter notre appareil. Tac donc si ça chauffe un petit peu c'est normal hein, le VTX tout ça c'est logique ça doit être refroidi normalement par l'air quand il vole donc là il va chauffer un petit peu vous inquiétez pas c'est normal euh, petite chose que je vous avais pas dit quand même qui est géniale euh, c'est que vous avez deux, deux petits LEDs à l'arrière pour vous signifier l'état bien sûr de l'engin mais vous avez aussi deux petites doubles LED à l'avant, deux petits flashs très sympas que je n'avais pas vu au départ même en volant je ne l'ai vu qu'après et, et je trouve ça super sympa elles sont très discrètes mais très flashy. Donc très sympa pour repérer le drone en l'air en vol à vue. Tac. Et donc là nous sommes connectés, on va pouvoir tester donc mise en route des moteurs. Tac. C'est parti. Ça répond parfaitement. Tac, je peux l'éteindre. On va pouvoir tester le beeper. Tout va bien. Les modes de vol normalement dès que vous changez, vous avez un petit bip ici et là c'est nos vitesses donc peu importe dernière chose à tester le fail safe ah oui je vous en ai pas parlé du fail safe sur Betaflight, bon là je filme avec la caméra directement euh, le fail safe donc là on active bien sûr le mode expert ici et on va avoir ici le fail safe hein, qu'il faut il faut ab absolument régler donc moi je l'ai réglé sur 4 et 10 ici ça c'est la vitesse à laquelle il va passer en fail safe bien sûr et ici on va sélectionner tomber tout simplement, plutôt que qu'atterrir, bien sûr, de façon à ce que ça puisse couper les moteurs directement. Donc ça, on peut même le tester en direct quand on est connecté ici sur Betaflight. Mais moi, je l'ai testé, ça fonctionne. On va pouvoir le, le retester ensemble. Donc pensez bien sûr à activer votre fail-safe. bien sûr, euh, vous ne touchez pas ici, vous n'avez pas besoin de cliquer ici, hop, vous le décliquez et vous mettez sur 4 et 10 c'est parfait pour, euh, pour le temps de réponse du fail-safe, tout simplement oh, quel oubli <rire> donc il est prêt à voler on va mettre en route tout simplement ici et on va pouvoir tester le fail safe c'est à dire on va couper la radio tac on a eu un bip, automatiquement les moteurs se coupent et euh, il bip pour que euh, vous puissiez le retrouver tout simplement puisque vous ne pouvez plus activer le beeper par la radio. Et voilà, donc là, c'est remis en route. Donc, ils ont récupéré la communication et tout va mieux. Donc, voilà, pensez à tester votre failsafe avant de partir voler. Il faut que ça fonctionne. Si jamais vous perdez la connexion, c'est euh, très important que l'appareil se coupe de façon à ne pas partir à des kilomètres tout seul, ce qu'on appelle un fly away. <rire> donc, voilà, on va pouvoir l'éteindre pour l'instant. On va pouvoir réinstaller les batteries et, bien sûr, je vais vous mettre euh, la petite vidéo du test. Alors, je précise, c'était la première fois que je le testais. Là, j'avais juste fait, un, une fois que je l'avais mis en route, j'ai fait un petit test devant chez moi, c'est-à-dire que je ne suis pas parti voler, hein, bien sûr, j'ai simplement mis en route, fait décoller l'appareil, voir s'il réagissait comme il faut à la radio, puis reposer, couper tout simplement, c'était un premier test à 1m50 de haut, et une fois que ça fonctionne, bah ça, vous pouvez vous dire que vous êtes prêt pour aller voler, les autres réglages, il ben, faudra les faire si vous voulez affiner votre pi, vos PIDs, etc. Ça se fera bien sûr par la suite. Vous pouvez même le faire par l'écran d'OSD directement. Ce sera certainement le sujet d'une autre, d'une prochaine vidéo donc est-ce que j'ai fait le tour de la question sur ce petit engin, est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, vous allez voir la vidéo est superbe, enfin le rendu d'image est superbe, la réception est géniale la maniabilité est top la puissance est au rendez-vous, que dire de plus, j'adore ce petit engin il est super costaud et euh, j'ai pris, je pense que je vais vous les mettre dans la vidéo, j'ai pris trois gamelles je crois trois ou quatre gamelles euh, sur trois batteries c'est pas mal, c'est une bonne moyenne <rire> j'ai pris trois gamelles, euh, dont une assez costaud et franchement assez rien, rien sur le drone, à part une hélice tordue, et comme c'est des dalles propres de bonne qualité, bah vous pouvez les détordre, tout simplement, les remettre comme il faut, vérifiez bien après un, après un crash, euh, c'est souvent le synonyme de vibration, quand vous avez une hélice qui est tordue ou un pas qui a été modifié, donc vérifiez bien vos hélices, prenez le temps, un petit moyen mémotechnique tout simple, c'est quand vous avez une hélice de montée, ici, regardez, prenez un point de repère, pour une des pales qui a l'air bien droite, ici, et faites tourner les autres de façon à ce qu'elles tombent au même endroit, tout simplement. Et ensuite, en profil, vous voyez, euh, tout simplement, l'inclinaison de l'hélice. Vous, vous pouvez checker une par une, mais c'est important de checker que les hélices ne sont pas tordues avant de repartir, parce que vous pouvez avoir de grosses surprises, ou même une hélice qui va pouvoir venir toucher quelque chose. Imaginez que vous avez une hélice de tordue ici, vous allez pouvoir venir frotter euh, les câbles des moteurs, par exemple, qui pourrait vous, vous créer un autre incident un petit peu plus important. Euh, donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, euh, je vais vous laisser maintenant avec le vol, donc vol à vue, plus vol en immersion, quel plaisir j'ai pris, quel bonheur, je vous assure que c'est le premier quad avec lequel j'ai pris autant de plaisir, jusqu'à maintenant, que ce soit pour la mise en route, pour la découverte du produit, toi Poupougne, euh, ou après bien sûr pour le vol, je suis encore pas un expert, mais à mon niveau, et je pense que je ne suis pas seul à le penser je suis allé voir quelques vidéos depuis que je l'ai reçu et euh, franchement tous ceux qui l'ont eu euh bah pense à peu près comme moi. Euh, par contre, je suis le seul à avoir fait ça hein <rire> sur mon XT30. Je vais pas me vanter, mais quand même. J'oubliais, petit détail, que je vous parle de ça quand même, la petite caméra Firefly que j'ai prise sur Banggood pour tester. C'est une 1080p. Je suis pas là pour faire la, la démonstration de ça. C'est une 1080p en 30fps simplement, mais elle fait 23 grammes. C'est pour ça que je l'ai commandée. Donc et eh bien écoutez vous pouvez installer une petite caméra là dessus même si vous n'avez pas énormément de place avec l'antenne moi j'ai simplement fait une petite encoche dans le support ici ici deux petits doubles faces que je suis venu coller sur les bords du support ici et ensuite j'avais plus qu'à passer un colson, un collier riselant pour maintenir le tout et c'est pour ça que vous aurez dans la vidéo euh, le rendu de la caméra qui est déjà magnifique, de la Foxir, mais vous aurez aussi des images en 1080p, 30fps, encore une fois, excusez-moi, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, mais rendu par cette petite Firefly. Et ben écoutez, plutôt content pour le prix, je vous mets le lien dans les descriptions, dans la description bien sûr, tous les liens, que ce soit pour VFly, pour les batteries utilisées et pour la caméra, je vous mets tout ça dans la description, allez jeter un œil, vous allez voir, vous savez que quand vous cliquez sur les liens, vous soutenez ma chaîne, donc c'est important que vous alliez voir aussi si vous êtes un peu intéressé, plutôt que de faire les recherches par vous-même. Ça vous empêche pas de faire des comparaisons après, mais au moins allez voir les liens que je vous ai mis dans la description. Donc petite caméra Firefly, et ben écoutez, très sympa pour le poids. On a un engin qui fait pas 250 grammes une fois tout monté avec la Full HD. <rire> que demande le peuple <rire> J'espère que tout ça, ça vous a plu. Euh, pas mal de nouveautés à venir. Merci à Ange. Merci de m'avoir envoyé les petites jantes que j'ai montées sur ma E9.5, ma FS Racing. J'en suis dingue. C'est euh, franchement au jour d'aujourd'hui euh, ma préférée avec le DHK Zombie. Elle marche super fort et elle est super costaud. C'est une de mes préférées. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aidera si vous recevez votre prochain petit drone. Euh, votre petit racer bien sûr. Et puis, bah, si vous avez des questions dans la description, dans, dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis sinon, ben, on se retrouve encore une fois sur Facebook, Skype ou par mail si vous avez besoin. Allez, c'est parti pour un petit vol. A bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao Yep yep, bon ben, je crois que c'est le temps idéal pour tester notre petit euh, X150 de chez V-Fly, j'ai vraiment hâte, ça va être mon premier test euh, Donc ben, j'ai laissé la petite Firefly dessus dont je vous ai parlé, euh, 24 grammes, je pense pas que ça gêne grand chose Je suis avec une 4S, vous les connaissez, les Zob Power, c'est pas les meilleurs, mais bon 4S 70C en 750 mAh Donc ben, on est parti pour un petit test en vol à vue on va voir tout de suite ce que ça donne. J'ai vraiment hâte. <rire> Allez, vitesse 3, tout de suite, mode stabilisé. On met le contact, c'est parti. Le voilà, le petit engin. Alors, aucune vibration, aucun vibrisme, aucune vibritude. <rire> Il est vraiment très propre donc on va commencer tout de suite par un petit test de punch pendant que la batterie est bonne donc là je suis en, en mode stabilisé vitesse 3 Vous voyez j'ai de très bons angles allez on va tester tout de suite le punch on part d'une position stabilisée yep alors test de punch pour le v fly x 150 avec une 4s dans 3 2 1 Ouch! Wow! <rire> bon ben, ça marche. <rire> Ouf! Et ça fouise. Le son est propre, nickel. Yeah! Oh, très sympa. Il bouge pas. On va se faire un petit coup d'horizon. Tac Oh, il n'y a même pas besoin de mettre beaucoup de gaz, hein. c'est impressionnant. Il est super réactif. Il réagit au doigt et à l'œil. C'est impressionnant. Ah, l'impression qu'il réagit aussi bien qu'un 5 pouces c'est impressionnant, vraiment allez ça suffit hein Allez, on va se le ramener. Ouais, il est vraiment nerveux. Il faut y aller tranquille sur les manettes. Allez, on va se poser. Tranquillou, pilou. Tac Oui <rire> Allez, on va se tester ça en FPV maintenant. C'est parti